Et bonjour à tous les amis Aujourd'hui, on se retrouve sur mars 4 Galaxy Texture Pack de Mars64. Bon, il y a des musiques. En même temps, c'est une max c'est pas, bon, c'est une mac Mais on va dire plutôt que c'est un Texture Pack de Mars64. Juste couper le son pour voir que juste ajouter le son, nous, nous, nous, nous, nous. Voilà ça a vraiment pris deux secondes pour mettre le son du jeu donc euh... Voilà. Donc on va visiter un peu les mondes de Mars 4 euh, en version Mario Galaxy avec des sur Pac. Et que les musiques de fin qui sont dans le château de Peach et après c'est les mêmes musiques donc euh... ah. Il y a un nouveau pack, ici ça donne des pièces. Oui, bon, voilà. J'ai déjà le connu. C'est que pas. Oui, bon, j'ai 120 étoiles, mais ça, c'est un petit code que j'ai mis. Euh, il ne peut pas se retirer. Pourtant, bon, euh, le petit code, j'ai mis dans la version normale. Euh, ouais, dans la version normale, j'ai enlevé la cassette. Et puis voilà. Et puis, euh, dans la version normale, j'ai. Je sais pas, j'ai. Voilà. Oui bon ce jeu normal mais avec un texture pack on va voir si Darn, même euh... Oh il style le roi bonbon Après on va voir le roi rond Ah ouais Alors ah, moi je le trouve stylé Elle dirait qu'il qu qu y a du sang dans ses mains Bon prends le Mario <rire> Wesh attendez ah, ah, il faut lui voir, ah ouais, il est grave énervé vraiment. Euh... Ah ouais, faut pas tomber sur lui Mais il est à la connard. Bien sûr, je, je mettrai des musiques au fond sur un peu les entendre. <rire> ouais. Bon, Mario sans casquette hein, <rire> cette fois-ci euh... Ils sont jeunes ah non c'est des fausses parce enfin, c'est des fausses hein Ils sont bien faits. bon on va tu voir coupa comment il est coupa en fait coupa est normal je vois là bas ouais, il est normal Ah oh, le château j'ai pas regardé en non. <rire> What J'ai pas d'elle Regardez j'ai pas d'aile Non mange bon, pas d'aile ok no. No. Mais j'aimerais bien récupérer ma casquette Attends y a pas un petit code pour mettre la, la casquette de Mario dans les mains Bon on va faire ça après Enfin bah, je peux pas faire maintenant pas toujours sur... euh... en mode euh, caractéristique oh, oh, c'est pas On va les visiter d'abord nous. Tu vidéo, sinon... Ouais donc c'est la même chose là-bas. Ouais donc ouais, les textures elles étaient refaites. Euh, une fois le eu une version Android de mars 64. Euh... Hey, est la première fois ici ça avait être... plus. Quoi Vous avez une version en 64 Android avec les textures de Minecraft. Bah voilà, on le voit là. Les pièces sont noires. Bon bref. On l'a vu mais on va voir le... le roi quand même. Imagine une couronne le roi. Je pense pas si c'est. En plus cette map a les dames regardez regarder ce qu'il Ah elle a pas de couronne. Ah c'est bon, je voulais voir qu'il si y avait une couronne. Pas de changement avec le petit. On mais... va Changement avec le petit. C'est le même. C'est le même. J'imagine qu'on a, a la qualité de, de faire ou autour d'arrière. Je suis sûr que c'est un peu spécifique. il fait Hop on peut pas voir. Imagine sûr Pour voir beaucoup cette donnée Putain mais il y a eu cette casquette de merde. Hein. Ah, force les textures, c'est les mêmes. Hein. Après, on va aller voir Bowser. On va aller voir que Bowser est Parce que je l'ai déjà vu. Oh, je déconne, quand même. Ah oh, ça, j'ai oh, pas vu. Ouais, la musique, ouais, elle est sympa. Big Moth Galaxy. C'est des nouveaux noms, frère. Oh le métal il, il est C'est pas du métal, il est pour le métal Non ah, le métal oh, C'est de l'or en fait salut ouais, quand On va aller voir à l'intérieur de l'eau. De l'eau, je crois qu'il n'y a pas grand chose à voir. En oh, le mec a plus la flamme de y aller. <rire> Moi, je connais les points de laissons sympas en fait. la je la surface. Surf. Moi, j'aime bien, je kiffe bien les bouts. Moi j'aime bien Marie euh, d'Or, Marie métal mais c'est Marie d'Or. Ouais. Il n'y a pas de petit code. Merci. Alors, ne vous inquiétez pas, je regarde juste un truc, je regarde juste s'il n'y a pas de. triche. Ouais. Donc, désolé, ça copie tout seul, je sais pas pourquoi, en regardant les petits codes, et en quittant de fenêtres aussi, bah, ça coupé comme ça ouais, je sais pas pourquoi donc, non mais c'est bon de euh, toute façon je, je pense que je vais pas rester longtemps dans ce niveau parce que j'ai l'impression que les tissus ils ont pas des nouvelles textures donc euh, voilà j'ai pas rester ici donc euh, on va aller voir le niveau de neige donc ne vous inquiétez pas je ferai pas plusieurs pas plusieurs vidéos pas faire plusieurs vidéos non on va faire plutôt ouais, c'était pour ça oui, je vais faire plutôt plusieurs clips, je vais faire... comment dire Attends, <rire> attendez. Ah putain, je vais pas faire trop vite. Attends, attendez. Euh, comment dire Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, euh... j'ai oublié ce que je voulais dire. Allez, souviens-toi, tu peux te en souvenir. Non, je me suis appris ah, là. c'est très blanc en ce monde. On voit pas du tout. Euh, ah oui, je ferai du montage par-dessus et je, je, je mettrai euh, bah, les deux vidéos, voilà. <rire> très bien joué. Enzo. Alors là. Bon c'est pas grave. Voilà, en quittant la fenêtre euh, tu... NON Ouf Here we go Il reste avec ce papier, on veut avec ça En oh. gros, je dirais... NON Je ne ferai pas de display Mario dans ma galaxie Allez ouais, c'est parti vos heures j'arrive pas pour ça Allez tu peux faire Mario oui Ferme ta gueule aussi la lune tout le monde ça va quand j'étais pas là c'est ça méchant ouais, hein. je peux tourner la caméra dans un seul sens Magnifique. aïe en plus je crois cette musique elle est de retour dans ma galaxie non plus, plus euh, galaxy. Euh, galaxy. Ouais. Wow. Ou une galaxie galaxie au revoir bonne galaxie pas putain mais comment ils l'air plus énervé dans ce texture pack Alors c'est une autre homme, hein. c'est pas un texture pas implanté dans le jeu Mario hein, 64, c'est une autre homme Mario 64 avec le même moteur. Enfin, les Rome, euh, 64, une héroïne Mario 64, c'est le même moteur. Waouh Hein y a que son corps qui est changé et sa tête non <rire> Non mais elle dirait a du sang dans sa bouche. Mais comment on est quand même dans Mario ah, Par contre, la place-forme est avec. très bonne. Oui. Il y a des pics. Attends, il y a des pics. Il y a des poules là-haut. Ah des Serre jaune, Ah la clé. Ouais, on a une clé... Bon, ouais, je l'avais déjà. Je voulais juste voir Bozer. Je me y rendais. Mais y avait du sang dans la bouche. Maintenant, on va aller en bas ou en... Parce qu'il y a des de feu. Ah, les murs, il y a des murs réalistes. Oh, le pauvre. Je suis un pouctaque. Quoi Merde, c'est devoir. Oh ah, les armes Ah les arbres sont dégueulasses mmh. Mais non mais c'est les arbres normales <cười> ça, les arbres sont dégueulasses C'est genre On oh, fait du malxy quoi mmh. Ouais wow. voilà, on va voir tout aujourd'hui et c'est tout c'est un live spécial enfin, c'est pour un live ouais on va voir les textures, les textures pack c'est vraiment, on va voir tous les niveaux. Perdre les niveaux aujourd'hui. Ah c'est magnifique Aïe Ah, il... ah t'as un piqué. T'as cru quoi t'en as pas eu. Ah ah, fait peur à la chaise, non je Bien la chaise. Putain je les on l'a déjà vu. Ouais ouais t'as remercié bon, ouais. Oh. quoi mais, mais On a bien On a quoi On a ah, Allez hop On s'en va. Bon là on n'a pas fini hein. Si je regarde toutes les pièces, c'est le... vraiment... Attends mais je suis pas... les pièces. Et quoi C'est quoi sauf Je crois que c'est un personnage de Parfum Mario. Ah, c'était beau ça, mais c'est un oeil. Bon <rire> oh, faut que je faisais toutes les pièces. Moi, je viens de le tuer. Mais non, je suis pas mort, je suis mort à droguer, Marc. Pardon. Mmh. Mmh. Mmh. Je voulais peut-être la pièce. Ah. Bon on ici plus tard Je pense qu'on a tout vu Ouais si on les a tous Non on les a tous vus les pièces Non mais je vais pas faire le niveau complet Man, On a tout vu je sais je sais comment il est fait le jeu On les a tous vus putain Attends on va descendre on va voir Bowser direct. On va voir la lave. Et si on voit la lave, on voit tout. C'est bon. Parce qu'il y a les. les footballs. Bon. Il y a les moches. Et la lave. Donc c'est bon. On en retourne. Bah la lave avant de manger. C'est. On n'a pas vu les vies. Quel appétit. Mais vous, c'est. On à peine vu Je vais les zoomer mais j'avais. Mais oui mais non c'est haut. Oh. Oh, oh. Je vais crever. Et eh bah ben, regardez Et bah eh ben, les moyens ils ont pas changé Ils sont pas, pas fou oh. Les moyens ils ont pas changé. Oh, oh, zoomer. C'est le cœur Ah sa champignon de vie dans ma Galaxy galaxie, c'est marrant Ah une belle. Oh Ah c'est ça. Peu... Ah non mais c'est bon, Bonsoir, on l'a déjà vu. Et oui. Nous on a envie de voir. Euh sable c'est le même sable que j'ai déjà testé que le sable non le sable j'ai vu des vidéos et euh, l'on vu. les derniers on les a pas vu mais regardez ce que ça change le tableau à partir à partir d'ici oh, oui les toad voilà sont normal à part leur euh, cerveau enfin leur chapeau leur cerveau oh la salle du mur Bon Mario l'a vu <rire> Ouais niveau de neige ouais non Après c'est que des niveaux de neige et tout Total montagne non c'est pas très intéressant de montrer ça donc on va aller direct au Bosnel vous en pensez Je pense que c'est bon bonne idée On va aller voir Bowser mmh. Allez. Non, alors là je pense que c'est la même chose. Alors là j'avais joli. Bon, on pourrait y croire que c'est de l'HD ce truc ce Ok c'est des tablés. Quelle belle façon de monter les escaliers N'est-ce pas Mario J'arrive Bowser, parce que là c'est le Bowser final. Donc euh. Le final. Pas pareil que ça bloque. <coughs> bon une mort dans la vidéo ça, ça change rien du tout. C'est c'est C'est inintéressant j'ai ah. un bloc de Minecraft. Et ici ça change pas trop. Est-ce que je coupe et je fais du montage par dessus Non. Ouais ici ça part là pour changer par le ciel <rire> ouais dans le couper je fais coupe. coupe du montage ouais ça je regarde et ça passe en donc on va couper et bah eh ben, écoutez le jeu a planté donc finalement pas va s'arrêter là parce que j'ai la fin de, de redémarrer le jeu. Donc, excusez-moi, le je jeu a porté. Donc, merci euh... à ce tous cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Ciao les amis. Du coup, aujourd'hui, on oh a.